Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment rechercher un mot dans un texte, dans un fichier avec euh, grep. Alors, euh, donc pour faire ça, on va regarder un exemple. Alors, on va regarder un fichier qui s'appelle, le contenu d'un fichier qui s'appelle nombre. Et euh, donc l'intérêt de la commande grep, ça va être de retrouver les lignes du fichier qui contiennent euh, une certaine suite de caractères. Alors voilà donc ça c'est le, le même fichier donc pour s'y retrouver donc euh, je vais le garder ici et ici je vais faire un petit clear pour euh, voilà pour y voir un peu plus alors comment ça marche grep donc grep on va donner euh, une suite de caractères, par exemple euh, in euh, le caractère i celui du caractère n et euh, voilà on va dire voilà in euh, je veux toutes les lignes du fichier nombre.txt qui contiennent in. Euh, donc là ça me dit qu'il y a cette ligne là, donc in euh, est ici, il y a cette ligne là 9, là dans 9 après 15, etc donc là c'est toutes les lignes euh, de nombre qui contiennent in. on les a ici, donc par exemple euh, la ligne 2 euh, ici n'apparaît pas parce que Yen, euh, n pas euh, n'appartient pas à, à à cette ligne là, alors après, euh, alors là il y a combien de lignes Une, deux, trois, alors je peux compter comme ça. Alors il y a une option euh, dans grep qui permet de savoir combien de lignes contiennent le euh, caractère yen. Alors, comme toutes les options, donc on met un, un moins et donc moins c. Donc là, ça nous dit qu'il y a 8 lignes euh, qui contiennent euh, ce euh, caractère euh, yen. Alors, on va faire une deuxième, euh, une deuxième recherche. Je vais faire un clair. Hop. On va chercher, par exemple, le texte one. Voilà. Alors là, il me dit qu'il y a une ligne qui contient le, le texte one. Euh, ah, il n'y a pas cette ligne-là. Alors pourquoi, là, vous voyez, normalement, on devrait avoir à trois endroits. On ne trouve que celle-là, parce que les deux autres, il y a un O majuscule. Donc uh, grep, c'est une commande qui est sensible à la casse de caractère. Donc c'est une, une, une commande qui fait des différences entre des lettres min, minuscules et des lettres euh, majuscules. Donc on va faire l'option moins i pour euh, dire que pour être insensible à la, à la case de caractère. Donc là maintenant avec l'option moins i, bah, ça marche aussi avec one qui contient euh, une lettre majuscule. Pourtant ici on a indiqué que des lettres minuscules, mais comme on est insensible on trouve bien les, les, les, les trois lignes. Alors après euh, bah, les options on peut les combiner entre elles. Hein. On avait vu tout à l'heure euh, une option. Donc moins C pour, pour compter, bah, si on met moins CI, ça nous dit que voilà, il y a euh, dans le, le fichier nombre, Grep trouve euh, 3 fois 3 lignes qui contiennent, trois lignes qui contiennent euh, one, euh, ceci en étant euh, insensible à la case de caractère. Alors il y a une autre option aussi qui est, qui est intéressante, c'est de dire, plutôt que de chercher des. des des lignes qui contiennent un mot, on va chercher des lignes qui ne contiennent pas ce mot. Par exemple, moi, je veux toutes les lignes, donc c'est avec V, l'option, c'est V. Donc là, ça me donne toutes les lignes euh, du fichier qui ne contiennent pas One. Donc, il y a euh, toutes ces lignes-là. Alors, si je veux les compter, bah, je peux encore combiner, donc je vais rajouter euh, le C parmi les options. Donc, euh, et j'ai 23 lignes qui ne contiennent pas euh, le caractère One. Donc le V c'est qui ne contiennent pas, le C c'est en compte, et le I c'est euh, insensible à la, la casse de caractère. Euh, donc euh, bah voilà, on a, fait un, on a fait le tour. Hein. Donc, euh, alors en résumé, grep ça permet d'afficher les lignes d'un fichier qui contiennent un mot, plutôt une suite de caractères. Hein. C'est sensible à la casse. Hello, c'est pas pareil que Hello tout en minuscule. Moins I, c'est pour euh, l'option qui permet de, de gérer ce problème de sensibilité à la casse. C, c'est pour compter, moins C. Moins V, c'est pour avoir les lignes qui ne contiennent pas. Donc, euh, au lieu de chercher le mot, on cherche les lignes qui ne contiennent pas le mot. On peut combiner euh, toutes ces options. Et puis après, euh, Grap contient, euh, peut fonctionner avec plein d'autres options, hein, notamment l'option moins grand E, euh, qui permet d'utiliser euh, notamment les, les expressions régulières. Mais ça, c'est euh, une autre histoire, euh, parce que c'est, enfin, on verra ça dans une autre vidéo. Allez, sur ce, je vous dis merci euh, pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.